Amis, fêter la croix du Christ ici à Bouzonville, prend une dimension singulière. De plus, vous ouvrez votre semaine missionnaire d'évangélisation avec Marc. Nous venons d'entendre ces paroles où il est question de lever un serpent, lever les yeux, et nous savons que nous trouvons dans la parole. De même que le serpent est dressé devant le peuple pour être guéri, de même que la croix de Christ est dressée, exaltée pour nous guérir. Et qui que la Vierge Marie peut orienter notre regard vers la mort, elle, la maman qui se tenait debout près de. C'est la fête que nous célébrerons demain, Notre-Dame de compassion, Notre-Dame des Pleurs, Marie, qui nous est donnée pour mère par Jésus, louée sur la croix. De la croix, nous avons jailli le sang et l'eau du cœur de Jésus. C'est un flot d'amour qui jaillit de la croix et les sacrements que nous célébrons dans la tradition chrétienne, on a vu leur source dans ce sang et cette eau qui coule du cœur de Jésus. Les sacrements que nous célébrons sont le signe visible qui nous entraîne à semer, à régler l'amour de Christ qui manifeste l'amour de Dieu notre Père pour toute l'humanité. Contemplez le Christ en croix c'est nous exposer à l'amour de Dieu. C'est trouver l'énergie et la joie pour la mission. Comme nous exposer au soleil, vous direz ce on n'en a pas eu beaucoup, nous exposer au soleil, ravive nos forces, notre énergie et notre morale. Cette semaine missionnaire que vous inaugurez est en fait le rayonnement de l'amour du Christ que vous puisez dans votre vie communautaire, dans votre fidélité à la parole de Dieu, dans votre fidélité au sacrement, dans votre fidélité au service de vos frères et sœurs éprouvés. Si et cet amour nous, pour nous chrétiens... Mes amis, que cette semaine missionnaire que vous allez vivre vous entraîne dans ce souffle de l'Esprit, dans ce souffle d'amour, pour expérimenter ce que d'être missionnaire est missionnaire avec Marie. Dans son exhortation apostolique, le pape François Ces paroles de Jésus, au seuil de la mort, de la femme, voici ton fils, n'expriment pas d'abord une préoccupation compatissante pour sa mère. Elles sont plutôt une formule de révélation qui manifeste le mystère d'une mission spéciale. Jésus nous a laissé sa mère comme notre mère. l'icône de la femme manque à l'Église. Elle qui l'a engendrée avec beaucoup de foi, accompagne aussi le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. L'intime connexion entre Marie, l'Église et chaque fidèle, qui chacun à sa manière d'une manière toute spéciale. Le Christ, demeurant neuf mois dans le sein de Marie, il demeurera dans le tabernacle de la foi de l'Église jusqu'à la fin des siècles et dans la connaissance et dans l'amour de l'homme fidèle pour les siècles des siècles. Chers amis, de ce compagnonnage que vous allez vivre avec Marie pour être missionnaire, Puissiez-vous trouver la joie de l'Évangile Puissiez-vous puiser votre ardeur pour être témoin de Jésus ressuscité Soyez cette semaine, ah, mais toutes les semaines à venir, les œuvres missionnaires attendues ici, dans ces communautés de paroisses. Amen. Le Seigneur soit avec nous.